Claire est un personnage que j'ai beaucoup aimé accompagner parce que c'est vraiment un livre qui on est avec elle en permanence parce que c'est presque un personnage euh, le mot le contraire d'extraordinaire. C'est vraiment la personne on dirait lambda euh, la personne que tout le monde connaît. Alors c'est une femme de 50 ans euh, qui est mariée et qui a un enfant, un petit garçon. Elle est enseignante dans une euh, association qui euh, se charge d'aider à rentrer dans la vie professionnelle et de donner une sorte de formation à des enfants qui sont mis en difficulté par un assez grave handicap. Et on pourrait dire qu'elle elle aime beaucoup ce qu'elle fait. Elle y croit. C'est-à-dire qu'elle n'a pas renoncé alors que ce sont des enfants en grande difficulté. Euh, et elle réussit bien dans son métier. C'est-à-dire qu'elle a des résultats, elle redonne confiance à ses élèves. Et elle est très appréciée des parents euh, et des enfants. Et on peut ajouter quand même une chose qui n'est pas banale. Elle est catholique, pratiquante. Et elle applique vraiment... Euh, c'est ce, vraiment, Elle est chrétienne, en fait. C'est ça que je trouve intéressant, euh, cette religion qui dit aimez-vous les uns les autres, c'est vraiment ce qu'elle pratique et elle le vit. Bon, je dirais même d'ailleurs que pour moi, c'est quelqu'un qui vit, c'est pas quelqu'un qui réfléchit. Elle n'est pas dans constamment euh, l'analyse, elle n'est pas non plus dans je parle et je ne fais pas, elle est dans je fais. C'est quelqu'un euh, qui agit et qui est euh, assez libre aussi dans sa vie émotionnelle. Euh, c'est comme ça que je la, je la présenterai. C'est toute la première partie du livre qui décrit justement euh, la classe avec l'enseignante, le, et ce garçon en particulier, euh, c'est l'histoire d'une éclosion, on pourrait dire ça comme ça. Elle va réussir à le faire passer d'une énorme euh, timidité... Euh, euh, elle va, elle va réussir à l'ouvrir à, à la vie, aux autres. Il arrive dans sa classe euh, très renfermé. Ce n'est pas maussade, le mot c'est plus triste. Et euh, elle, va lever la, elle va lever la chape de tristesse, en quelque sorte. Elle va vraiment réussir à, à lui donner confiance, à le faire euh, s'exprimer, exister, avoir des initiatives. Euh, elle va le transformer. Vous savez, Flaubert disait à Louis Scolet, euh, je, je, je ou même à Georges Sand, euh, « Ce que je veux faire, c'est m'absenter pour atteindre l'essence des choses. » Et bien Dans ce livre, c'est vraiment exactement ce que j'ai voulu faire. C'est-à-dire que c'est la chronique d'un enchaînement de conséquences à partir de quelque chose qui est très léger, qui est un soupçon, on pourrait dire. Et ensuite... Euh, on, on, en quelque sorte, on met le doigt dans un engrenage. Et il s'agit, c'est pour moi, euh, de décrire toute cette chaîne de conséquences dont beaucoup sont, ont des effets psychologiques importants. Donc, c'était vraiment, en effet, une description minutieuse. Et tout l'art de faire ça, c'est pour moi, c'est vraiment l'art du romancier. C'est celui de l'empathie. C'est-à-dire, je me suis mise à la place de tous les personnages en étant, pour ma part, impartiale et absente le plus possible, parce qu'en plus, comme il s'agit quand même d'un drame, il y a quelque chose d'une décence obligée pour le romancier. Et donc, je, je me suis mise dans la tête de celle qui a un soupçon, une mère, euh, dans la tête de celle qui est soupçonnée, claire, et dans la tête de la directrice d'établissement qui se retrouve face euh, à ce problème. Et ensuite, il suffit vraiment d'être au plus près des émotions, euh, d'envisager euh, tout ce que peut ressentir quelqu'un qui soupçonne, quelqu'un qui se sent accusé injustement. Euh, ça m'a passionné. Ça m'a passionné. Et à la fin du livre, j'ai vraiment eu l'impression qu'au fond, j'avais ausculté trois victimes. C'était ça... Euh c'était ça, le résultat. C'est comme une auscultation. Eh bien, l'innocence, c'est une des choses qui m'a passionnée en écrivant le livre, puisque donc, ça, ça se termine devant les tribunaux, cette histoire. C'est une affaire judiciaire. Et en effet, euh, je me suis dit que l'innocence, c'était quelque chose de très difficile à vivre. C'est-à-dire que l'innocent qui est mis en accusation et qui est censé bénéficier de la présomption d'innocence, mais on s'aperçoit à quel point elle est fragile au sens où déjà l'accusation vous fragilise, vous salie. Euh, oui, il y a quelque chose de déjà de joué. Vous êtes accusé. Euh, et donc, en effet, et alors l'innocent, a plus à perdre que le coupable parce que quand vous êtes accusé à juste titre euh, bon alors déjà vous êtes beaucoup plus renseigné que l'innocent puisque quand vous êtes quand vous êtes coupable vous savez ce qui s'est passé donc c'est vous avez un renseignement que l'innocent n'a pas et par ailleurs je trouve que donc l'innocent il a déjà perdu entre guillemets sa, sa complète innocence puisqu'il est mis en accusation et et déjà ça c'est terrible puisque justement il a son innocence. Ensuite il est assez peu renseigné au début même. Comment prendre au sérieux une accusation quand on est parfaitement innocent C'est un paradoxe, hein. on, est, on est mal préparé, on est moins préparé par l'innocence que par la culpabilité. On croit que son innocence vous protège. C'est-à-dire qu'en fait on, on croit qu'on n'a pas à se défendre puisqu'on n'a rien fait. Et, et le personnage de Claire est dans cette situation. Il est tellement... Il se sent tellement innocent qu'il considère que forcément son innocence éclatera au grand jour, Puisque on croit, si on croit dans la vérité, dans la justice, or, la, la, la justice des hommes euh, euh, est faillible. Et, et, et quelqu'un qui ne se défend pas euh, se met dans une situation difficile. Donc l'innocence, c'est quelque chose de, de dangereux. Voilà. Ça, ça c'est pas. C'est pas quelque chose de... J'ai été très influencée en écrivant le livre et très intéressée par tout le cinéma d'André Cayatte, qui était un, un avocat qui est devenu réalisateur et qui a fait bon déjà ce film très connu sur l'affaire Gabriel Russier qui s'appelle « Mon rire d'aimer » avec Annie Gérardeau, mais qui, avait fait un, qui a fait aussi le premier film qu'a fait Jacques Brel, « Les risques du métier ». Et il analyse vraiment très très bien euh, cette situation, cette, cette solitude de l'accusé, euh, la façon dont euh, c'est très difficile de se défendre de quelque chose qu'on n'a pas commis. Et tout ça, effectivement, m'a paru, euh, en l'écrivant, de plus en plus évident.